Sonos. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette marque. C'est une marque, je ne vais pas vous mentir, que j'affectionne depuis plusieurs années parce que ma maison est complètement équipée par elle. Sur ma chaîne, je vous avais seulement pour l'instant présenté la Sonos Move l'année dernière. Mais on va un petit peu parler de mon écosystème Sonos, mais vous allez voir, je suis pas mal équipé et j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la nouvelle enceinte de Sonos, une enceinte nomade portable, la Sonos ROM. C'est un format qui n'existait pas encore sous l'écusson Sonos, car si vous vous souvenez bien de la Sonos Move, elle était quand même assez imposante. Là on est sur une petite enceinte qui garde la qualité la facilité d'usage, enfin, qui reste du Sonos. Disponible à 179 euros, est-ce que Sonos a vu tout juste avec ce nouveau format Est-ce simplement la meilleure enceinte nomade achetée en 2021 C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par voir un petit peu le design de cette Sonos Roam au passage pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne bienvenue sur Panacotech je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech on regarde le design après je vais vous parler d'un peu de mon écosystème avant d'enchaîner sur les autres parties test du produit parce que je suis sûr que ça vous intéresse on est sur une enceinte qui a une qualité de finition et un savoir faire que l'on connaît bien et surtout une simplicité cette enceinte étanche compacte mesure 16,1 cm par 6,2 cm 6 Vous voyez elle forme un petit triangle à l'avant on retrouve directement sonos le logo simple efficace sur une devanture un peu alvéolée qui est plutôt pas mal en blanche elle existe aussi en noir mais c'est vrai que le blanc je trouve il pète grosso modo tous les produits sonos sont disponibles en blanc et en noir pour soit les rendre assez discrets si vos murs sont blancs soit pour au contraire les ressortir si vos murs sont blancs là on est sur une enceinte du coup nomade avec finition mat Compact et pas forcément très lourd, elle pèse 430 grammes, je trouve pas ça excessivement lourd. Comparé à mon enceinte UE Boom 2, je crois qu'il était dans les 500-600 grammes, et ben là, elle, on la trouve assez sympa, et surtout, le fait de l'avoir mis triangulaire, c'est top pour la prise en main. Après, il n'y a pas de souci à se faire, parce qu'elle est étanche, mais on reviendra bien entendu sur les caractéristiques juste après. En haut, au top, on retrouve les différents boutons de navigation, avec le microphone, Pouvoir le bloquer ou non, le play, la pause, le plus, le moins pour baisser le son. À l'arrière, rien. Les logos, les certifications CE et sur la tranche arrière, si on regarde comme ça, le port USB-C et le petit bouton pour démarrer l'enceinte. Lorsqu'on la met à charger, on voit qu'elle a une petite diode ici blanche. Qui va, on va le voir ensemble, changer de couleur en fonction de si vous êtes en train de charger, en train de faire l'appairage, etc., etc. Design simple, efficace, rien à dire d'autre. Avant d'aller un poil plus loin et de vous parler des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et de vous montrer ce qui se passe, on va évoquer mon écosystème Solos. Sonos à la base je suis parti sur cette marque depuis 2017 j'avais décidé de d'acheter un système home cinéma je me suis dirigé vers sonos parce qu'il propose un petit peu différents types d'enceintes une enceinte qui pouvait se mettre sous la télé à la base j'avais acheté la Playbase qui permettait de poser la télé c'était un socle tv enceinte j'avais mis deux sonos one derrière et un sub sonos sub ça permettait du coup d'avoir un écosystème un home cinéma complet parce qu'il est possible directement via l'application de regrouper les enceintes en pièces et notamment de regrouper deux enceintes à l'arrière avec une enceinte qui est sous la télé connectée à la télé afin de faire voilà ce système home cinéma pourquoi j'ai choisi Sonos Déjà la technologie et la facilité d'installation il suffit juste de brancher les enceintes au secteur, de brancher pour qu'elles soient branchées à l'électricité il n'y a pas besoin de relier quand on fait un home cinéma comme certains home cinéma les enceintes de derrière, passer des câbles pour les mettre à la télé etc tout se fait en wifi avec la possibilité d'acheter un petit boîtier qui s'appelle le boost que j'ai acheté aussi pour permettre une meilleure répartition wifi sur toutes les enceintes Ensuite, Sonos propose, et ça c'est vraiment top, du multi-room C'est à dire on va pouvoir, et ce que j'ai fait par la suite, mettre des Sonos, Sonos One, etc Des petites enceintes, des plus grosses, un petit peu dans toutes les pièces Et gérer le multi -room. Associer les pièces, faire une musique différente par pièce et tout se passe avec l'application Sonos. En plus de ça, la possibilité d'intégrer un assistant vocal. Alexa pour ma part. Mais Google Assistant est aussi existant. En plus de ça, la possibilité d'utiliser très facilement des services de streaming audio. Spotify, Apple Music, etc. En plus de ça, la compatibilité Airplay 2. En plus de ça, un design que je trouve parfait, minimaliste, comme j'aime. Et un son plutôt correct. C'est ce qui m'a fait choisir d'équiper tout mon écosystème audio de cette marque. En gros, c'est vraiment du plug to play. quoi. C'est vraiment la simplicité. Pour moi, je pourrais comparer cette marque à Apple. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise de tête. Vous utilisez le produit, vous le branchez, vous, vous le mettez à votre réseau Wi-Fi et roule. Voilà, on revient sur la petite enceinte Sonos ROM Et on va parler de ses caractéristiques techniques et des fonctionnalités. Alors, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite enceinte C'est ça qui va commencer à être intéressant. Avec cette enceinte, grosso modo, Sonos nous propose une enceinte compacte, étanche, Wi-Fi, avec un son, on va en parler, mais plutôt performant, une autonomie jusqu'à 10 heures, la possibilité aussi de la connecter en Bluetooth, la compatibilité Apple Airplay 2, le contrôle vocal et une résistance au choc. Grosso modo, cette enceinte va un petit peu dans l'esprit de la Sonos Move, bon, qui était beaucoup plus grosse, mais être à la fois utile chez nous, sur notre terrasse, bref, connecté à notre réseau Wi-Fi, ou à l'extérieur, dans un pique-nique, une soirée, voilà, au bord de la plage, avec cette résistance au choc et la possibilité du coup d'écouter des musiques en Bluetooth. L'autonomie de 10 heures aussi facilite l'écoute et la, la possibilité de l'amener un petit peu partout. Ce que j'ai aussi oublié d'évoquer dans pourquoi j'ai choisi l'écosystème Sonos, c'est qu'on a la possibilité de configurer grâce à Trueplay les enceintes. C'est-à-dire si je l'utilise dans ma pièce, dans une pièce, si j'utilise par exemple dans mon salon, cette fonctionnalité ajuste le son de l'enceinte à l'environnement. L'application nous demande de nous balader avec notre iPhone, de faire un peu le tour de la pièce, pendant que l'enceinte envoie du son et elle va pouvoir se repérer dans l'espace et nous délivrer le meilleur son possible. En plus de ça, on l'a vu, la possibilité grâce au micro de contrôler un assistant vocal et de faire relais vers Alexa comme sur les autres enceintes Sonos. Voilà à peu près pour les fonctionnalités, voilà à peu près pour les caractéristiques techniques. Maintenant, je vous montre simplement comment ça marche. Je lance mon application Sonos. L'enceinte est directement détectée. C'est un petit peu comme ce que ferait un iPhone avec, voilà, une paire d'AirPods. C'est vraiment très, très simple. Je clique, ajouter. L'enceinte est en cours de préparation. Il n'y a vraiment rien de plus basique. Il suffira de scanner. Enceinte, de rapprocher notre téléphone et avec le NFC elle est directement détectée on l'ajoute à notre réseau Wi-Fi directement et le tour est joué il n'y a rien de plus simple l'application met à jour l'enceinte vous aurez après une simple mise à jour et voilà je me retrouve du coup sur l'application Sonos et là je vais pouvoir configurer ma Sonos WAM. et surtout l'ajouter à une pièce est ce que je veux créer une pièce ou l'ajouter à une pièce existante si je veux par exemple l'ajouter à une chambre au bureau j'ai juste à l'ajouter à bureau et et elle sera ajoutée au bureau. On peut aussi installer une paire stéréo, c'est-à-dire ajouter une autre Sonos pour les mettre en stéréo. Ça, ça peut être plutôt pas mal sur une terrasse d'avoir deux Sonos ROM pour les mettre en stéréo et voilà, écouter de la musique. Là-dessus, on va pouvoir du coup après configurer l'égalisateur, mettre le trouplé, le calibrage trouplé et ajouter un assistant vocal. Moi, je vais ajouter à cette enceinte Alexa. Il nous sera demandé du coup de linker notre compte et Alexa sera ajouté. Directement sur l'enceinte. Je pourrais du coup lui dire, Alexa, joue-moi une petite musique. Et l'enceinte jouera une petite musique. Je mettrai pause, et si je veux désactiver le micro, bien entendu, c'est ici. Alexa, quel jour sommes-nous Date du jour, mercredi 28 avril. Alexa, quelle est la météo aujourd'hui À saint orens de gammeville il fait 15 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. C'est... Rien de plus simple si vous avez vu pour installer Alexa, on peut aussi installer Google. Ensuite vous voyez je vais avoir mon système comme ils appellent avec mes différentes musiques que je peux écouter dans différentes pièces. Je pourrais du coup dans le bureau écouter bah, cette musique et je pourrais si je veux l'ajouter dans toutes les pièces. Donc quand je vais mettre terminé et que je vais lancer ça se jouera dans toutes les pièces de la maison. Bref vous l'aurez compris c'est archi simple. C'est comme ça qu'on configure l'enceinte. Maintenant on va parler un petit peu du son. Parlons maintenant du son et de l'autonomie, de mon expérience de son et de l'autonomie. Personnellement, je trouve le son très bon. Vous savez que je commence à me diversifier dans le son, dans l'audio. Je ne suis pas non plus un audiophile comme on pourrait voir, mais... J'aime la clarté et la pertinence des sons sonos, surtout qu'il est possible du coup d'égaliser les sons via l'application. C'est un son pour cette enceinte compacte, vraiment très bon. Il va permettre une utilisation à la fois en intérieur et jusqu'en extérieur pour faire un son d'ambiance. L'autonomie, elle, a annoncée jusqu'à 10h, et plutôt aux alentours de 8-9h. Mais c'est plutôt pas mal aussi, sachant que la recharge se fait en USB-C et donc vous pouvez bien entendu le recharger et surtout prendre une petite batterie externe la recharger, et ça c'est plutôt pas mal aussi mon expérience du coup sonore chez Sonos est bah, bonne, vous le savez que j'ai mon écosystème et que pour moi la simplicité, la qualité et le son impeccable font de Sonos une marque très intéressante niveau audio, j'ai hâte quand même de la comparer à d'autres enceintes comme ça compacte, nomade qui se trouvent sur le marché, n'hésitez pas si vous avez des idées à les mettre en commentaire afin de comparer un petit peu le son mais pour moi avec ce format, Sonos fait un sans faute. Où il y aurait un axe d'amélioration sur ce produit, ce serait sur les basses, sur les graves, mais c'est compliqué hein, de faire une enceinte aussi compacte avec des basses solides. Autre point d'utilisation aussi à souligner, c'est que l'application Sonos marche seulement en Wi-Fi. Donc on aura cette possibilité que nous donne l'application Sonos lorsqu'on est connecté à notre Wi-Fi. Donc lorsqu'on est dans notre jardin, dans notre maison ou dans notre appartement. Mais lorsqu'on va aller à l'extérieur sur la plage, il faudra juste l'utiliser en Bluetooth. On ne pourra plus utiliser l'application Sonos. C'est un petit peu dommage, mais c'est compréhensible parce que le système de l'application réside sur ce Wi-Fi. Parlons maintenant du coup des points positifs et des points négatifs. Point positif, point négatif de cette enceinte. Déjà, point positif, c'est l'aspect général. Elle est belle, elle est fluide, elle est simple, elle est compacte, résistante à l'eau. Bref, c'est une enceinte parfaite pour l'été. Deuxième point positif, c'est qu'elle va pouvoir du coup s'ajouter à un écosystème Sonos si vous en avez un. Si vous en avez pas, ça peut être la première pièce de votre écosystème. Vous allez avoir toutes ces possibilités que offre l'application Sonos et offre cette marque. Simplicité efficacité bref une expérience réussie troisième point positif c'est globalement le son et l'expérience sonore elle est vraiment très bien très bonne à 179 euros je vous ai dit j'ai hâte de la comparer avec d'autres enceintes vers ce tarif mais pour moi elle est simplement parfaite c'est l'enceinte à prendre à ce prix là maintenant parlons des points négatifs je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé avoir une petite prise jack aussi à mettre derrière on a quand même le Wi-Fi, on a le bluetooth mais c'est vrai qu'une petite prise jack lorsqu'on est à l'extérieur qu'on a notre prise jack ou qu'on voilà qu'on n'a pas forcément euh, envie que tout tout le monde se connecte au bluetooth sur notre enceinte ça aurait pu servir deuxième point un peu négatif c'est l'optimisation du coup des basses je vous ai dit ça pourrait être un peu plus perfectif des axes d'amélioration et troisième axe d'amélioration été l'autonomie 8 9 heures c'est quand même pas mal mais je vous jure que dès qu'on l'utilise dès qu'on part en week-end bah 8 9 heures on a toujours envie de l'utiliser plus donc on aurait envie d'avoir une autonomie de 12 heures 13 heures mais bon voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous l'aurez compris de toute façon je suis amoureux de cette marque et je suis encore plus amoureux Amoureux de cette petite enceinte j'ai quand même bien entendu essayé de tester de façon neutre cette enceinte mais vous le savez que j'ai l'écosystème je suis bah, enfin j'aime cette marque parce que c'est simple d'utilisation donc je ne peux que vous la recommander en attendant la prochaine vidéo d'enceinte si vous avez des idées de comparaison avec cette enceinte n'hésitez hein, pas à vous bombarder dans les commentaires vous venez me le dire en live le mercredi soir à 18h ou vous me le dites sur le Discord. Vous avez tous les liens dans la description. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.